série d'activités euh, qu'on mène depuis... Euh ben si on remonte aux activités de Book Camp, là ça, ça remonte à 2000, euh, 2009 ou 2010, mais avec une intensité euh, toute particulière, euh, je vous dirais depuis euh, 2016 où là on a vraiment tenté euh, des expériences de, de prototypage de communautés euh, euh, numériques euh, qu'on a euh, conduites dans les euh, dans les bibliothèques de de Montréal. Alors, le Café des, des savoirs libres, c'est un collectif de passionnés. La plupart sont bibliothécaires, on a des archivistes aussi, on a des, des libristes. Et puis, nos, nos rencontres, en fait, visent à favoriser... Euh, une, une réflexion, puis aussi une création euh, euh, liée au bien commun de, de, la con, euh, de, de la connaissance. En termes de fonctionnement interne, c'est souvent comme c'est le cas dans des, des collectifs de gens euh, qui sont bénévoles, on fonctionne en mode informel et puis euh, euh, autogéré. Euh, on fonctionne aussi beaucoup avec des, des partenariats, donc on s'est étroitement liés euh, avec euh, Wikimedia Canada, OpenStreetMap et puis euh, les, euh, les bibliothèques euh, de, de Montréal. Euh, par rapport à des filiations euh, internationales, évidemment, il y, a, il y a la Fondation Wikimedia à travers Wikimedia Canada, mais il y a aussi le collectif euh, Savoir commun en France qui euh, a aussi une mission qui est celle euh, de euh, la de oui mettre mettre face en termes de, de valorisation et de promotion sur les la question des, des biens communs de la, de la connaissance alors quand on parle de, de biens communs de la connaissance on entend simplement des, des savoirs libres que l'on va créer, valoriser, soutenir euh, en commun par le biais d'une d'une entente communautaire ou euh, ou collective, et puis évidemment euh, l'encyclopédie Wikipédia et puis le travail de cartographie libre euh, que l'on fait avec euh, OpenStreetMap sont des exemples très, très forts de, de, de ça. Le travail qu'on fait aussi autour du domaine public là, nous permet euh, justement de donner des exemples qui sont très concrets euh, d'une notion qui peut paraître abstraite, qui est celle des, des biens communs de la connaissance. Alors, euh, euh, je devrais peut-être avancer le, le diapo, ça c'était le menu, <rire> le, le contexte avec nos, euh, nos partenaires euh, ici. Euh, et puis, euh, oui, la question des biens communs, c'est ça. En, en fait, quand on a fait cet exercice rétrospectif de, de regarder, dans le fond, euh, euh, la manière dont on, on avait inscrit notre trajectoire d'engagement de, autour des biens communs de la connaissance, on s'est... Vraiment euh, rendu compte, François et moi, qu'on avait, il y avait une question qui nous, euh, qui nous drivait, si je puis dire, qui était comment on peut organiser une communauté numérique autour des biens de la, des biens communs de la connaissance. Puis c'est un peu comme ça qu'on a organisé notre présentation. Mais à, avant de, de vous montrer, dans le fond, les différents prototypes qu'on a expérimentés au cours des années, je voudrais, je voudrais quand même vous, euh, vous montrer. Là, ça fait une diapo qui est un peu trop chargée. Mais dans, la, dans notre historique, on a fait bien des affaires. Tu sais, on n'a pas juste, euh, dans le fond, euh, réalisé des ateliers euh, de contribution, bien que c'est quand même la majorité de notre engagement qui qui s'est manifesté à travers ça. Vous voyez, on a fait 18 ateliers de contribution Wikipédia, mais si on compte les, les Wikifab Lab Jams, on est à 20 ateliers. C'est quand même un nombre qui, quand je regarde, dans le fond, les, les efforts qui sont faits dans le milieu des bibliothèques à l'échelle internationale, c'est un gros nombre. Alors, euh, oui, on a, on, il y a eu les bookcams dans les, les années antérieures, mais on a fait aussi euh, deux calendriers de l'avant du domaine public. Euh, on a fait des cartographies de micro-bibliothèques. Euh, on a participé à la déclaration à la rédaction de la Déclaration des communs, qui a été euh, mise de l'avant par 18 organismes euh, qui s'intéressent à la question des communs euh, en, en février dernier. Puis là, on s'est même, euh, avec, étant donné notre intérêt pour le domaine public, on s'est aussi lancé dans euh, la numérisation d'œuvres qui tombent dans le domaine public canadien-québécois, notamment « L'amour fou » d'André Breton et puis le livre « Les bagages de sable » d'Anna Langfus avec les poèmes d'Émile Nilligan. Donc, ça vous donne un, un peu une idée de la diversité des manières dont on, on s'amuse à travailler la question des communs. Euh, oui, alors là, en, en images un peu nos, nos activités. Alors là, vous avez c'est On fait des techniques de numérisation. Hein? Alors, on a un numériseur mobile. Léakim est arrivé en vélo avec sa boîte et puis on l'a monté. On a mis euh, ça au parc La Fontaine et puis on est en train de numériser. Euh, je pense à ce moment-là, c'était les bagages de sable. Donc, euh, c'est euh, pas des activités où on s'ennuie. Alors, le premier prototype, c'est François qui… Euh, oui. Tu m'as arrêté, François, au bout de 5 minutes? Mais non, c'était bon. Okay. OK. Pas de problème. C'est ça. Donc, moi, je vais vous parler du premier prototype. En fait, quand on a commencé à discuter avec Marie de cette présentation-là, on s'est dit qu'on allait reprendre l'historique de ce qu'on avait fait et qu'on allait voir, pour essayer de voir, en fait, d'où on venait et où est-ce qu'on allait en ce moment. Euh, ce dont on s'est rendu compte, c'est que dans les activités du Café des Savoirs Libres, en, en fait, on était les héritiers des book camps qui avaient eu lieu à Montréal, donc depuis euh, quatre ans, depuis, euh, non, depuis plus longtemps, depuis 2010. En fait, entre 2010 et 2014, il y a eu quatre activités de type book camp qui ont eu lieu à Montréal, euh, où on a été soit participant, soit organisateur. Et dans ce cadre-là, euh, en fait, le book camp euh, menait en fait... Euh, euh, était en fait, avait pour vocation de réunir des acteurs du monde du livre pour réfléchir en fait à, à un, dans un contexte particulier, celui de la, de la mutation numérique, et de voir comment cela nous impactait. Au début, la réflexion était plus tournée au, autour du livre numérique, et au fur et à mesure, la, la réflexion est allée plus vers les communs de la connaissance. Euh, dans ce cadre-là, en fait... Ce qu'il faut voir, c'est la particularité du Book Camp. En fait, le Book Camp, c'est une anti-conférence. Et l'anti-conférence, elle se mène dans un, dans un forum ouvert. Ouais, mais je vais en parler juste après. Oh. tinquiète pas. En fait, c'est ça. Donc, c'est un forum ouvert. Pour vous expliquer, c'est que les personnes qui vont être présentes pendant cette conférence-là, ou cette anti-conférence, euh, vont choisir les sujets sur lesquels ils vont discuter et vont, vont organiser leur journée en fonction des intérêts de chacun. Euh, donc pour mieux comprendre en fait comment ça se déroule, on a fait des schémas. Euh, donc là ça permet de voir euh, dans ce prototype là qu'on appelle le forum, qu'on a en fait deux organisations qui existent. On a d'abord euh, la plénière et le salle de discussion. C'est-à-dire que dans la journée, il y a une première, euh, une première heure en fait qui, euh, qui s'organise où toutes les personnes en fait se rassemblent et proposent des sujets. À ce moment-là, euh, on regroupe les sujets en thématiques et on, choisit, on organise la journée en fonction de ces sujets-là. Donc, C'est une organisation plénière où chacun a le droit de parole, l'échange est, est, est, est d'égal à égal. On détermine les intérêts en fait, de chacun lors de cette, de cette journée-là et on s'organise autour de ces intérêts-là. Ensuite, le groupe se divise en cercles de discussion où les gens vont pouvoir échanger, discuter. Euh, le but, au final, dans ce forum-là, c'est de créer un environnement euh, dans lequel on va pouvoir favoriser, enfin, valoriser en fait, l'échange euh, pour, euh, euh, pour pouvoir avancer sur certaines questions. Ce qu'on voit, en fait, ce qui est intéressant ici, euh, c'est de voir qu'on euh, a des participants, on voit des points rouges, on a des, par des participants qui vont être facilitateurs, c'est-à-dire qui vont aider à la discussion. Et ces personnes-là... Euh, au début, vont aider à choisir les thèmes, dans les salles de discussion, vont aider au débat, et ensuite, à la fin de la journée, vont aider à faire un, un, un retour sur tout ce qui s'est passé au -delà, dans la journée. Donc, ce qui est, en fait, ce qui caractérise au final ce forum, euh, c'est qu'on a un événement euh, qui est annuel, euh, pour le coup, qui peut être nomade, et on a une communauté qui se crée au moment de l'événement. Cette, cette communauté-là, elle est éphémère, c'est-à-dire qu'elle n'existe qu'au moment de l'événement. Euh, à chaque nouveau forum ou à chaque nouveau bouquin pour pouvoir avoir des personnes différentes. Donc la communauté allait changer à chaque événement. Euh, autre élément qui, euh, qui est intéressant à ce niveau-là euh, c'est que le oh, perdu le euh, c'est la, la structure en fait qu'on mettait en place euh, était, en fait n'était euh, pas durable dans le temps. C'est-à-dire qu'elle allait être uniquement au-delà, en fait, en dehors du réseautage qui se créait. On avait une structure qui ne pouvait pas perdurer dans le temps. Il y a eu un petit changement dans les derniers BookComps c'est qu'on a invité donc, Benoît Rochon de Wikimedia Canada à faire un atelier sur Wikisource. Et à ce moment-là, de là, on est parti vers une autre direction, vers un autre type d'atelier qui, en fait, nous conduit vers le, le prototype numéro 2. Donc là, je vais laisser Marie présenter le prototype numéro 2. Oui. Ouais. Alors, euh, oui, donc, euh, c'est ça, il y a eu, euh, lors des de, deux derniers bouquins, un, un virage graduel vers une, une approche qui était plus de l'ordre du fer. On a commencé par introduire un atelier, alors que les approches euh, des forums étaient essentiellement conversationnelles. Là, on a euh, introduit un atelier, puis le, le dernier bouquin, on, on a décidé de faire un, un vrai virage pour faire en sorte que euh, nos activités soient vraiment des, euh, des, des workshops. Donc, c'était vraiment l'approche euh, par atelier et par projet. Euh, donc, on s'est euh, lancé euh, d'abord dans une, la création d'une cartographie euh, des micro-bibliothèques euh, à Montréal avec euh, Open Map Street peu de suite, map pardon et puis ça a été aussi la première édition du calendrier de l'avant du domaine public donc le, le premier effort où l'on faisait que l'on faisait dans le fond, pour euh, repérer les entrants dans le domaine public euh, canadien et puis euh, à travers cette activité-là, on est allé chercher euh, la collaboration de la Bibliothèque euh, nationale pour nous aider à faire ce, ce repérage-là. Puis c'est devenu, on, on a un peu intégré cette collaboration-là avec euh, BNQ pour faire en sorte que les, les entrants dans le domaine public soient maintenant euh, euh, systématiquement repérés et retracés. Puis nous, à travers le calendrier, ben, on fait un exercice de valorisation. Donc, euh, dans la, la communauté numérique, puisque c'est un peu le design qui nous intéresse en ce moment, euh, d'une certaine façon, ça, son étendue a dramatiquement euh, réduit, puisque euh, en décidant de se tourner vers le format workshop ou atelier, euh, on portait nous-mêmes, en, en, en équipe, les projets qui se faisaient, parce qu'avant, c'était les, les bookcams, on était 100-150 à se retrouver dans un événement de réflexion collective. En, en adoptant le format workshop atelier, ben là, c'était les huit personnes qui menaient des, des activités, euh, euh, et puis qui euh, invitait évidemment le public quand on, on, quand on les faisait en, en bibliothèque à euh, se, se joindre à nous. Mais le, le format qu'on a adopté pour les ateliers contributifs au départ, c'était euh, quand même euh, euh, un, assez inspiré de ce qui se faisait à BANQ en termes d'ateliers contributifs, Wikipédia et OpenStreetMap. Puis je, je vais vous montrer un peu l'alternative. Dans le fond, à, à la Bibliothèque nationale, le, le, le format de, de l'activité impliquant Wikipédia les, les Mardis et Wiki, c'était vraiment le format classe. Nous autres, on s'est dit, bien, si on fait ça en bibliothèque publique, le, la bibliothèque publique qui, aujourd'hui, revendique une vision de tiers-lieu, tu sais, on ne peut peut-être pas euh, euh, comment dire, être tout à fait en phase avec le projet de la bibliothèque d'aujourd'hui si on reprend un, un modèle de transmission ou de partage des connaissances qui reflète un, un, le, le cours magistral. Donc, on a au départ, euh, choisit un format sans que ça soit pleinement décidé, mais un format qui était plus de type séminaire. C'est-à-dire que là, il y avait les experts euh, de Wikimedia Canada ou d'OpenStreetMap qui faisaient une présentation. Puis cette présentation-là, c'était dans le fond 90 de la rencontre qui était consacrée à la transmission des connaissances sur euh, euh, Wikipédia, OpenStreetMap. Puis on avait un 10 de contribution. Euh, il y a eu une, une version 2 de, du, de, la, de la formule séminaire, du modèle du séminaire, où là, ce sont les bibliothécaires qui ont pris en charge la formation sur euh, Wikipédia. Pierre, du côté d'OpenStreetMap, continuait, mais ça, c'était déjà un virage qui n'était pas inintéressant parce que ça suggérait une appropriation, dans le fond, par les gens de la, de la bibliothèque, par les bibliothécaires, de, euh, des contenus. On, on, la bibliothèque devenait un peu plus wikipédienne à travers nous qui euh, avions, euh, dans le fond, oser faire les présentations, mais on était dans un format quand même très, euh, très formel parce que ça, ça demeurait beaucoup de présentations et peu de contributions. Ce qui fait que, euh, oui, on, avait, on était toujours nomades, c'est-à-dire qu'on se promenait d'une bibliothèque à l'autre. C'était des événements qui se déroulaient tous les mois, très souvent dans des salles fermées. On était mobile à travers la possibilité que nous offrait la, la flotte de portables. Ça demeurait des échanges verticaux puisque nous dispensions les contenus sur la manière de contribuer et, mais c'était quand même dans une, une ambiance là, de type formel et, euh, et informel. Mais quand même, on était, j'ai euh, souligné qu'on était dans un, il y avait une sorte de tension dans la vision dans l'intention qu'on avait parce qu'on on reprenait cette vision-là qui nous animait du temps des bookcams, c'est-à-dire qu'on vis, on visait une forme de co-création à vocation transformationnelle, mais on était quand même dans un format après médiation numérique, comme le veulent les bibliothèques d'aujourd'hui, avec une sorte de vision encore qui est celle de la prestation du service plus, plus, plus, davantage que de celle d'une véritable collaboration ou un véritable échange ou, ou partage de savoir par les pairs. Voilà, donc les, les, les retombées étaient euh, euh, faible en matière de contribution, puis peut-être pas si grande que ça non plus en termes de, de transmission des valeurs autour euh, de la culture ouverte et puis euh, des savoirs libres. Ce qui fait que, euh, au delà de cette première phase d'expérimentation, on, on est arrivé avec un troisième euh, prototype expérimenté pour euh, la, euh, la, la, la quête de communauté numérique. C'est ça. Si on regarde au niveau, euh, au niveau historique, on est en début de, de 2007, 2017, et là on fait un point sur nos activités. Euh, dans cette, ce qu'on enfin, ce qu ce qu constate, c'est qu'on fait beaucoup de sensibilisation à Wikipédia, OpenStreetMap, à toutes ces valeurs, mais qu'en fait on a peu de contributions. Donc à ce moment-là, on discute avec nos partenaires, on discute avec euh, Wikimedia, WikiMedia Canada, OpenStreetMap, euh, avec des organismes locaux comme euh, Mémoire du MyLand, et en même temps, on a la bibliothèque de Mordecai Richler qui nous propose de faire des ateliers dans ces locaux. Et donc on se dit, si on cherche à créer une communauté numérique et une communauté qui contribue, on va donner la part belle à la contribution. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans un rapport de présentation et de sensibilisation, on va être directement dans la contribution. Donc là, on reprend juste... En fait, c'est un échange de courriel qu'on a pour recapituler en fait, ce qu'on avait, parce qu'on avait un double objectif à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on voulait mettre un à face dans la contribution, mais également sensibiliser et engager les bibliothécaires dans cette approche-là. Donc là, on a développé une approche qu'on appelle café, C'est-à-dire qu'on est plus, entre guillemets, des wikipédiens en résidence. Euh, on a fait, dans ce cadre-là, plusieurs ateliers. Pair à pair, c'est-à-dire qu'à chaque fois euh, on allait contribuer dans la bibliothèque, si une nouvelle personne se présentait, elle se mettait en binôme pour pouvoir apprendre à contribuer. Si on regarde, donc là on peut regarder juste le schéma des interactions, au final on n'est plus dans un rapport en fait, d'échange qui est vertical, on est dans des, dans, des, dans, des, dans des échanges horizontaux, la salle est ouverte, chaque personne peut venir, on s'adresse d'égal et égal, et ce qu'on crée, c'est qu'on crée des binômes de contribution, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui est là, euh, et qui contribue. une personne souhaite contribuer, apprendre à contribuer, elle va se mettre en binôme avec cette personne-là pour apprendre à contribuer. Et à ce moment-là, on crée des échanges. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'apprentissage il va être bidirectionnel. Ce n'est pas uniquement la personne qui sait qui va apprendre à l'autre, puisqu'en fait, on, on s'est mis dans un contexte où on allait... Euh, travailler également avec des, euh, des, des organismes communautaires, des, des organismes locaux. On allait travailler sur des, euh, sur des thématiques qui étaient locales. Donc par exemple, sur le MyLen, à la bibliothèque Mordecai-Richler. C'est-à-dire que la personne qui vient et qui veut contribuer, elle, elle a déjà une connaissance euh, de son quartier, par exemple. Et elle se met comme ça en binôme avec une personne qui a une connaissance technique. Et ensemble, vont faire avancer un article, créer un article. Donc s'apprendre mutuellement, que ce soit au niveau technique ou juste au niveau des connaissances. Euh, ce qui est intéressant en fait, dans, donc, dans ce prototype-là, c'est donc pour le coup, on devient, on devient sédentaire. On reste à un endroit et on crée des ateliers récurrents. On les a axés sur, sur, sur la contribution et on les a faits de manière mensuelle pour créer une, une régularité. Euh, ce qui, moi, m'intéresse particulièrement à ce niveau-là, c'est qu'en tant qu'organisateur... Je n'étais pas juste là pour regrouper des gens et les amener à contribuer. En fait, l'organisateur était le contributeur. C'est-à-dire que c'est lui qui allait contribuer et qui, au travers de sa contribution, allait permettre aux autres de contribuer. Donc là, on change la, manière, la, la, la vocation en fait, qu'a l'organisateur. Il n'est pas uniquement donc, la personne qui, qui aide au rassemblement, il va être également la personne qui contribue et qui permet d'apprendre. C'est là où, pour le coup, les, bibliothèques, enfin, les bibliothécaires ont un rôle qui est intéressant, c'est qu'ils sont organisateurs, mais ils vont également être facilitateurs. Et au niveau des bibliothèques, ce qui, ce qui est intéressant, du moins ce qui va être la clé pour ce type d'événement, c'est que la bibliothèque va avoir besoin de développer des politiques pour permettre aux bibliothécaires de devenir ses facilitateurs, de devenir ses contributeurs ou ces personnes qui aident dans la contribution. Cinq minutes. 7 minutes okay. euh alors donc les les euh, les leçons ne sont pas encore pleinement tirées parce que dans le fond il il nous faut puis euh, c'est c'est comme ça qu'on fonctionne depuis le début tu sais se se réunir en tant que café des savoirs-lits puis euh, faire le le bilan de nos de nos terrains de notre euh, parce que dans le fond en, en montrant tout à l'heure cet échange de courriel là c'est qu'on a vraiment cherché à travailler euh, un peu en ethnologue en faisant très systématiquement des euh, des des, des comptes rendus, des relevés de nos terrains sur la façon dont les dynamiques et puis la médiation sociale avaient opéré pendant nos, nos activités. Donc, on va avoir encore à, à refaire ce, ce bilan-là avant de reprendre du service cet automne. Mais euh, pour le moment, Disons que la dernière formule, c'est probablement celle qui a été la plus satisfaisante ou qui a été celle qui nous a donné le sentiment qu'on atteignait euh, davantage nos objectifs, et c'est-à-dire d'être euh, plus près en termes de format ou de design de, euh, de, de rencontre. Euh, oui, un design de rencontre qui colle davantage à nos intentions de valorisation des biens communs de la connaissance. On avait l'impression que le, le format nous rencontre en étant euh, ouvert, en étant participatif, euh, en étant aussi euh, actif. OK, était plus près de, notre, de la vision qu'on euh, qu supportait, euh, qui, est, qui est celle des biens communs de la connaissance. Alors, à ce titre-là, ça semble, euh, on semble aller dans, le, dans, dans, dans la bonne voie. Alors, euh, oui, euh, être une communauté plutôt que de chercher à en, en créer une c'est Le fait qu'on on, on se rassemble qu'on contribue puis que les gens se joignent à nous, ça, c'est un aspect qui est, qui est intéressant. On, on était très, comment dire, on, on cherchait à créer une communauté numérique. T'as qu'on s'est dit, ben voyons, la, la communauté numérique, c'est nous. C'est nous qui aimons contribuer, c'est nous qui aimons se rassembler. Et puis notre passion, dans le fond, puis notre intérêt va être communique, va, va, communiquer dans, va, va communiquer pour nous cet, cet intérêt-là à d'autres. I <laughs> Alors, euh, oui, la, la bibliothèque est un lieu presque idéal pour les « commoners », au sens où, évidemment, c'est une place. C'est, On a parlé de, de convergence de, de missions. Mais, en même temps, ce qu'on attend aussi de la bibliothèque, c'est qu'elle soit plus qu'une prêteuse d'espace et puis qu'on puisse, comment dire, euh, faire en sorte que les liens euh, se tissent encore plus étroitement avec le personnel des bibliothèques locales qui nous accueillent et euh, les, les activités que on ne veut pas nécessairement être juste une, un, un, une autre gang d'animateurs qui viennent faire une animation gratuite dans la bibliothèque. Tu sais. On a quelque chose de plus. Euh, euh, quelque chose qui peut faire une différence euh, significative dans notre vision des, de la culture ouverte et des, des savoirs libres à partager aussi avec nos collègues dans les bibliothèques. Et puis, euh, l'engagement des bibliothèques, du design de politique publique, dans le fond, c'est un peu pour signifier le fait que, euh, et, et c'est ce qui se passe beaucoup en ce moment, au sens où les, les activités Wikipédia et les activités autour des biens communs jusqu'à présent ont été les, des initiatives d'individus très investis dans, dans ce type de projet-là. Mais de plus en plus, on voit avec l'engagement de l'IFLA, l'engagement d'institutions comme BANQ ou des bibliothèques de, de Montréal, que le fait que ça devienne structuré, ça fait en sorte que c'est susceptible de d'élargir, dans le fond, le, le, le, et de donner plus de portée euh, à, ce, à ce type d'engagement-là dans, euh, dans les tâches des bibliothécaires euh, d'aujourd'hui. Euh, J'ai terminé. <rire> Parfait. Euh, Bien, merci. Est-ce qu'il est qu y a des questions? On est là toute la journée, enfin, oui. les trois jours, et ah, on a oui. une table avec euh, le Café des Savoirs libres. Oui, c'est ça qu'il faut dire, François. Merci. Il y a euh, juste une dernière chose que je voudrais ajouter. Cet après-midi, euh, oui, il y a, il y a ce dîner-là, euh, Wikipédia and Libraries, mais il y a aussi, de 13h30 à 16h30, on fait un événement euh, que j'estime je, très, très intéressant, que, qui, euh, qui, qui euh, prend la forme d'un rassemblement des bibliothécaires au-delà des bibliothèques euh, de Montréal, dans le parce qu'on a réalisé qu'il y a des bibliothèques et des bibliothécaires engagés dans les projets Wikipédia. Il n'y en avait pas juste dans le réseau des bibliothèques de Montréal, mais ailleurs. Et puis, on va euh, se, se découvrir, se connaître et euh, partager nos, nos expériences à ce sujet-là. Donc, euh, c'est un rendez-vous. Merci. Merci If anybody's here for the next session, keep in mind that in the schedule, there's a link to the ether